Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder euh, une nouvelle fonctionnalité du portail, la, la recherche et le ciblage d'une notice par identifiant unique. Ça permet, euh, de, par un identifiant qui est fourni par un service tiers, d'avoir accès direct, euh, directement à une notice de, du portail. Ces services tiers ils sont de type euh, ARC, l'identifiant est de type ARC pour la BNF ou de type PPN pour le Sudoc. Pour pouvoir faire fonctionner ce, ces, ces identifiants, il faut d'abord commencer par faire du paramétrage au niveau de cosmogramme. Donc ça va se trouver dans le profil de données, dans le profil de données dans les champs de Unimark de la notice, et dans l'onglet indexation. Parce que là on voit qu'il y a une nouvelle zone multiple qui est apparue, l'identifiant unique, qui comporte un type, donc le, le PPN, l'Arc le il n'y a que trois types possibles pour l'instant. On peut en rajouter la demande. Une zone Unimark cible et un champ Unimark cible. Le type et la zone sont obligatoires, mais pas forcément le champ. Typiquement pour les PPN, on visite la zone 009, on n'a pas besoin de champ. Les identifiants musiques ne seront disponibles, on pourra toujours saisir ces, ces zones-là et elles seront toujours visibles. Mais elles seront disponibles et elles fonctionneront que si jamais on a un mode dénoulage aucun et qu'on se retrouve dans un cas où, pour une notice donnée, on n'est pas plusieurs exemplaires de plusieurs bips différentes. Ça nous permettrait que, même s'il y a plusieurs profils de données qui ont été paramétrés avec des cibles d'identifiants différents, qu'on puisse pas se retrouver avec des, des résultats un peu bizarres, des PPN qui vont cibler dans plusieurs zones différentes. Une fois que c'est saisi, au prochain import total, Cosmogram va créer le couple identifiant ID notice et donc la vue notice. Ou alors si jamais euh, les imports totaux arrivent trop tard ou qu'il n'y en a pas souvent, on peut lancer des scripts manuellement pour pouvoir le faire pour euh, chaque client qui le demande et générer leur couple identifiant euh, zone in market. Une fois que ça s'est saisi et que le cosmogramme a fait son travail ou que le script a fait son travail, si on va du côté front du portail et que je prends une notice comme celle-ci par exemple, je sais qu'elle a un lien ppn, ici. Du coup, ce lien, je, le, je vais me le stocker. Je vais revenir sur l'accueil et je vais taper ma mon url que je vise voilà je l'avais déjà saisi donc je, lui, je vais toujours sur le, la vue de notice de, du portail et je lui rajoute en paramètre le ppn avec la divisée ici si je saisis ça je me retrouve vers la notice que j'avais regardée précédemment donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité et, cette, et ce ciblage des notices par l'identifiant unique fourni par des services Merci pour votre suivi, à très bientôt